Bonjour Audrey. Bonjour. Alors, quelques petites questions. Vélo ou voiture euh, Vélo, tout simplement parce que j'ai pas le permis. <rire> été ou hiver euh, Été. Et station de ski ou station thermale Ah euh, oui, c'est pas logique ce que je veux dire. Été, mais effectivement, station de ski plutôt. <rire> bon, alors Beaufort ou Tom Tom Fermière Ah euh, oula il paraît que je suis pas loin du Beaufort, alors je vais dire Beaufort, pour me faire accepter. Et Genepi ou Sapinette Ah, euh, alors chez moi on dit plutôt Genepi. Alors une couleur euh, Apparemment le bleu. Faut que je mets ça. Et en vacances, euh, roman de poche ou liseuse Roman de poche. Roman de poche. Quitte à avoir un sac à dos qui pèse très très lourd, mais Roman de poche. Et un polar ou un recueil de poésie Un polar. polar. Et un titre à partager hmm, Là en ce moment je suis sur les amants du Mont Blanc. <rire> parce que j'aime bien lire tout ce qui tourne autour du Mont Blanc parce que j'ai fait le Mont Blanc. <rire> Et jazz ou classique Classique. Parce que tout ce qui est jazz... À part peut-être la guinguette, mais Free Jazz, Acid Jazz, tout ça, non, c'est pas pour moi, c'est trop élitiste pour moi, donc classique. Un objet fétiche Euh... Ah, là c'est une colle. Non, je ne crois pas. Un souvenir d'enfance un, sou... un seul Deux. <rire> Deux euh... Non, là on ne va pas avoir le temps pour un format 1 minute 30. désolé